Vraiment coucou, coucou Claudette, Chope la L. <rire> <rire> oh. <rire> Et lâche-moi C'est pas possible Je suis pas ton ennemi, chivieux Je peux pas être les deux en même temps Hein Cheater Mais complètement cheateuse Ah mais... Ah la triche <rire> Oh non Oh la cheatuse Vous l'avez vu atterrir déjà ou pas Vous l'avez vu atterrir Parce que moi je l'ai vu apparaître devant. A... Oh là là Oh la cheatuse. Claudette sur 05, elle a tout le profil. Elle a totalement tout le profil. C'est une nouvelle perte. Ah yes. Wink wink. Eh oui, vous rendez lui -vous son lance-roquette à... à la mise là. Ah mais c'est vrai que vous l'avez vu atterrir du ciel. Qui survit J'ai envie, envie de... Ah, j'ai envie de, fa... de savoir ce qu'elle fait. J'ai envie de la voir. À quel point elle triche, là Oh Elle est la Et où Elle est là Elle est où Elle est là doit être là. Hein oh, oui, oui, oui. Elle doit être en train de la suivre. S'il la suit pas, à mon avis, il doit... Mais oui, mais elle s'est soignée direct. Oh, le pauvre Nemesis. Regardez, regardez. Regardez, c'est une cheatuse. Il va essayer de, de la stun, mais. Et il a raison d'arrêter de la suivre. Hein. Regardez. En plus, elle taunte. Une... Ouais, elle cheat. Elle cheat total, la Claudette. Regardez. Il la poursuit. Non, fais pas ça. Allez, joue avec elle. Ouais, même lui, il, il arrête de la suivre. Il arrête de la suivre, elle. Il arrête de la suivre, elle, parce que... Parce qu'elle cheat. Et qu qui il peut pas l'attraper elle a un petit speed boost. Elle a un petit speed boost, elle a, elle s'est envolée tout à l'heure. Et sa compétence m'a fait régène. regardez, regardez. Regardez, la vitesse à laquelle je régène Avec sa, sa perque. Vous voyez ou pas paire qui me fait régénérer complètement euh, l'endurance je récupère ma clé hein. regardez regardez la vitesse elle me fait vachement de l'effet euh, la clé ok oh là là quelle horreur quelle horreur ça m'arrive très rarement de tomber sur, sur une cheat comme ça. Vous hein. voyez là Bah là elle a la game de, du pauvre Nemesis qui avait rien demandé à personne tu vois. Oh la Même lui il en peut plus hein. Et probablement elle. Attention, vous voulez voir le son ou pas Vous allez voir comment, comment est-ce qu'il va la sonner. Allez. Non, ok. Non. La vitesse de soin. Même lui, même lui, il sait. Il le sait. Est-ce que s'il le chope, le Léon, est-ce qu'elle va le, le, le relever Alors, je vais lui donner les points, je vais lui donner les points. Oh, un pauvre, je vais lui donner les points, Je vais donner la vie de Bill. Vas-y, vas-y. Ah. Vas-y. Ouais. Regardez. Ah, vous avez vu Regardez. Regardez comment est-ce qu'elle m'a relevé. Non ah oui, prends-moi, prends-moi, sacrifie-moi. Vous avez vu Non, non, euh, pro... fais tes points. Fais tes points, euh, prends-moi, sacrifie-moi. Parce que le pauvre, euh, vraiment, j'ai de la peine pour Namésiste. Hein. Voilà. Viens. Viens là Non mais il y a de temps en temps des cheats qui passent à travers, hein. moi je lui donne, je lui donne euh, ma life sans problème pour qu'il fasse un peu ses points, pour qu'il donne, n'ait pas la l'impression d'avoir de, euh, de, perdu euh, sa game. Parce que tellement c'est pas agréable, c'est pas agréable quand t'as un survivant en face qui, euh, qui fait ça, moi j'en ai jamais eu d'aussi euh, euh, évident. Donc je lui donne mes points euh, avec plaisir, tu sais quoi.